Aujourd'hui le 2 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, des frappes aériennes et de l'artillerie du groupe de troupes occidentales ont infligé des dégâts de feu aux unités de la 92e Brigade Mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Novoslovsk de la République populaire de Lugansk. Plus de 25 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et deux véhicules ont été détruits. En outre, dans la zone de la colonie de Volchansk, dans la région de Kharkiv, trois véhicules militaires ukrainiens du grade MLRS ont été vaincus. Dans la direction Kranolimansk, à la suite de tirs d'artillerie et d'opérations offensives réussies par des unités du groupe de troupes centre, des unités de la 95e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes ont été vaincues près du village de Karmazinovka du République populaire de Luhansk, ainsi que la foresterie Sorebriansky. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à plus de 100 militaires ukrainiens, six véhicules de combat blindés et un obusier des 30. Les opérations offensives des unités du groupe de troupes sud se poursuivent en direction de Donetsk. L'aviation de l'armée, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu des unités de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes et de la 3e brigade de la garde nationale dans les zones des colonies de Pervameskwa et Vazukovka de la République populaire de Donetsk. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un char, un véhicule blindé de transport de troupes, deux camionnettes, un obus stab et un obusier des 30 ont été détruits. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporosy, à la suite de tirs d'artillerie et d'actions actives du groupe de troupes Vostok, plus de 65 militaires ukrainiens de la 110e Brigade de Défense Territoriale près du village de Poltavka, région de Zaporosy et de la 72e Brigade Mécanisée près le village de Gleda ont été détruits République Populaire de Donetsk. En outre, quatre véhicules blindés de combat et deux véhicules des forces armées ukrainiennes ont été détruits au cours de la journée. Dans la direction de Kherson, à la suite de tirs d'artillerie dans les zones de la ville de Kasson et de la colonie de Zmyevka, dans la région de Kherson, deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 78 unités d'artillerie en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans son 5 districts. Les lanceurs M-142 Imar et M-270 MLRS de fabrication américaine ont été détruits près de la ville de Kramatorsk dans la République Populaire de Donetsk. En outre, dans les zones des colonies de Malinovka, Avdivka de la République Populaire de Donetsk et Drusliubovka de la région de Zaporozhye, trois dépôts de missiles et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été vaincus. L'aviation des forces aérospatiales dans la région de Malokatrinovka, dans la région de Zaporozhye a détruit un radar de détection de cibles à basse altitude 35 D6, ainsi qu'un radar de contre-batterie américain en TPQ-37. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu quatre lance roquettes multiples Imar et cinq véhicules aériens sans pilotes ukrainiens dans les zones des colonies de Golikovo, Kremneia de la République Populaire de Lugansk, brest de la région de Kharkiv et Péchano et de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 381 avions, 206 hélicoptères, 3001 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7719 chars et autres véhicules blindés de combat, 1003 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3981 pièces d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8249 unités de véhicules militaires spéciaux.